C'est parti Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar numéro 98 du dimanche 5 avril 2020, intitulée « La Terre n'est pas nôtre » et sous-titrée « Tu n'es rien qu'un terrien de passage ». Alors, tous les stupides et anxiogènes collapsologues, Font de l'actuel réchauffement climatique global la cause des causes de tous nos malheurs présents et à venir. Tous les partis politiques qui ont donné unanimement leur accord pour la tenue du premier tour des élections municipales 2020 prétendent oui. agir sur le climat, entretenant l'idée populiste et dangereuse que les sociétés militaro-industrielles nucléarisées peuvent agir sur les conséquences de tous les pillages et gaspillage dont elles sont responsables. Toutes les périodes de refroidissement global de la planète correspondent à une perte de biodiversité. Quand un ancien ministre reconverti à la collapsologie fait la promotion de son dernier bouquin avec comme argument de vente crise sanitaire, sans dire un seul mot au sujet des conséquences durables et mortelles les activités nucléaires promues statutairement par l'ONU, voire de l'absence de politique publique au sujet du désamiantage urgent et vital de alors nous prenons que nous ne sommes pas au bout de nos peines pour faire de ah, de wow. ces indignes parasites humains qui exploitent l'humanité et qui phagocytent ce qu'ils appellent criminellement notre terre avec l'aide de leurs institutions qu'ils appellent respectueusement notre démocratie. Et là, je vais passer la parole à Pourpre Jade, parce que c'est cette démocratie qu'ils appellent notre démocratie. J'aimerais que tu nous racontes ces, cette triste anecdote qui t'est arrivée aux invalides euh, lors de soi-disant commémoration de militaires morts d'un terrible attentat d'Acme, alors qu'il s'agissait d'un accident d'hélicoptère. Bonsoir tout le monde. Euh... Je, je vous invite à, à couper vos micros, ce qui ne permet pas, mal, parce que nous avons un retour. La... Ouais, bah, euh, oui, bah, c'était une, une anecdote, une triste anecdote. Elle est rigolote, Elle est rigolote cette anecdote. Euh, J'étais euh, devant, euh, devant Mentir, mentir euh, je ne sais plus si c'était BFN ou, ou CNews, et il rendaient hommage. Là, aux militaires qui étaient morts, euh, qui étaient morts au, au, au Mali, euh, en disant que, euh, que c'était des, des victimes euh, euh, pour la France, qu'ils étaient, euh, qu qu étaient morts pour la France. Et euh, le fait euh, euh, d'entendre ça, ça m'a mis hors de moi. Alors je suis, allé, je suis allé aux invalides, et puis euh, il y avait beaucoup de, beaucoup de présence euh, policière, militaire, des gendarmes et euh, j'ai commencé, commencé à demander euh, si c'était euh, si gênant que, que j'intervienne. On m'a dit que ce n'était pas le moment. Et, euh, et alors bon, je suis resté un petit peu au milieu des, euh, des parents, des victimes. Et puis à un moment donné, ça a été, euh, ça a été plus fort que moi, quand j'ai entendu beaucoup de, euh, beaucoup de conneries qui étaient, qui étaient racontées. J'ai ben, commencé à, à m'exprimer. Alors j'ai une, une voix qui porte, hein, j'ai euh, participé à beaucoup de criés, donc j'ai du coffre, et euh, donc euh, quand je me suis exprimé, je pas besoin de, de porte-voix ou de micro, euh, j'étais euh, bien entendu. Et, euh, et j'ai dit que, euh, que, que ce n'est pas vrai, mais euh, euh, ces morts n'étaient pas pas partis pour la France, c'était parti pour des intérêts privés, euh, que ce soit d'épée euh, ou pour l'égal. Euh, que ce soit euh, Areva, un petit peu... Euh, tout à l'heure, tu en parlais, euh, en tête du nucléaire, que c'était pour arriver pour, pour, pour des besoins privés. Les euh, que... Euh, que étaient dans le bas. Et euh, au lieu d'une euh, médaille posthume euh, un, un, un titre honorifique, une légion d'honneur, un titre posthume comme ils disent, euh, il serait grave ils leur accordé euh, un petit peu plus de, de considération par, euh, par le biais de l'établissement de la vérité. Il y a, euh, a quelqu'un qui, euh, qui est arrivé dans mon trou, qui a attrapé euh, le, euh, le téléphone avec lequel je suis direct, et qui l'a balancé euh, dans l'expressive euh, euh, euh, euh, euh, devant l'établissement euh, militaire. Euh, j'ai euh, et euh, j'ai récupéré mon téléphone et euh, je suis remonté et euh, en, est, en remontant tout était attrapé. alors euh, mis, euh, euh, on a euh, et, et puis contrôlé et euh, et, et j'allais euh, euh, bah, me libérer et puis il y a il y a un euh, un bacqueux un bacqueux qui est arrivé et qui, euh, qui m'a désigné du doigt en disant euh, euh, lui, c'est un euh, on connaît, on l'appelle l'anguille, on n'arrive jamais à l'attraper. Euh, c'est bien que vous l'ayez attrapé, il euh, ne faut pas que vous, vous le reliquiez. À l'autre, ils euh, dans un commissariat, 24 heures de, de garde à vue, et puis euh, ensuite, ils m'ont euh, directement euh, transféré au, au TGI à, à Paris, euh, pendant lesquelles euh, ils m'ont fait, fait poireauter, euh, euh, une journée et demie, euh, 30, euh, 30, 36 ou 38 heures. Avant de, euh, avant de me juger, voilà, C'est euh, euh, à ce moment-là, il, il y a un avocat puis, euh, qui était présent aux Invalides, que je connais bien, Philippe Deveul, qui est passé de lui-même euh, pour, pour me défendre, et, euh, mais je n'avais pas besoin d'être euh, défendu, et ce qui s'est passé, euh, tout au fil de, de ma garde à vue, c'est euh, traité comme un, comme un pesticiféré, Mmh. Euh, avec euh... une forme de mépris en clairement quelques insultes, des injures, de... comme quoi je faisais partie euh, des, euh, des dangers actuels de, de la société oh. euh, et euh, euh, euh, ils m'ont fait poireauter euh, euh, au, au tribunal euh, euh, pendant, euh, pendant très longtemps sans, sans que j'aie de peur, sans savoir ce qui se passait euh, c'est très long et puis, euh, à un moment donné, euh, j'ai été reçu par euh, le, un adjoint du procureur de la République euh, qui m'a dit, euh, voilà, euh, euh, vous, êtes rentré, euh, vous êtes rentré sur un sur un terrain euh, euh, militaire sur lequel euh, vous n'avez pas le droit d'entrer et, euh, et c'est interdit. Moi, bon, j'ai dit, bon, ben, c'est très bien. Euh, et il me dit, euh, bon... Euh, « Voilà, vous allez finir euh, ce, ce papier et puis euh, vous êtes libre. » Alors je regarde le papier, c'est un papier administratif, hein, ça vient du, du procureur, euh, sur lequel il met euh, interdiction euh, pendant six mois euh, de venir à Paris. Alors j'ai dis Mais euh, pourquoi, euh, en vertu de quoi cette, euh, cette interdiction ?» Il me dit bah, euh, euh, « C'est simplement pour, euh, pour, vous, pour vous rappeler que, que vous n'avez pas le droit d'entrer de, sur, sur ce type de terrain. Bon, » en activiste je le savais hein, parce que j'ai euh, je suis rentré sur, sur plein de terrains de, de façon euh, euh, non autorisée à plusieurs reprises pour faire pour faire des investissements donc je le savais je lui dis hein, en fait, à la loi tu me il dit, non non c'est euh, une, une mesure administrative alors je dis euh, je refuse je refuse, euh, je ne signe pas Et je demande à, à, à passer en comparution multimédia ça les a surpris est parce que la compréhension immédiate, c'est quelque chose qu faut, euh, que, que j'invite euh, tous ceux qui sont arrêtés à normal. la compréhension immédiate. Mais j'ai un peu fait pour la façon de compréhension immédiate, et il a été, euh, il a été super sympa. Euh, il m'a dit, euh, euh, voilà, on a étudié euh, votre, votre téléphone, alors ils n'ont pas eu accès à, à, à tout parce que j'ai des cryptages, mm -hmm. mais euh, euh, on a étudié votre téléphone, on a vu ah. que vous étiez euh, extrêmement euh, actif dans, dans plein de domaines, euh, je, vous, euh, je vous déconseille. Je vous déconseille de. de euh, parce que euh, vous n'allez pas ressortir euh, libre. Je lui dis, mais euh, j'ai absolument rien à me reprocher. Euh, même euh, toi, qui été la... agressé. Voilà. J'ai même été agressé. Euh, et euh, je n'ai rien à me reprocher. Il me dit, euh, euh, vous ne savez pas, vous ne savez pas euh, ce que. Euh, ce que nous avons sur vous et surtout ce que nous pouvons euh, euh, dire et vous reprocher. Et, et, euh, et donc, euh, euh, bon, ça m'a un petit peu dissuadé. Alors, euh, j'ai fait leur papier en mettant en, en que je refusais euh, euh, toute forme de, de décision à euh, euh, euh, euh, euh, que, que Je l'ai dénoncé comme légal, puisque. Euh, euh, ça euh, n'avait rien à voir avec, avec une véritable justice, je, je l'ai spécifié. Et puis j'ai fait un direct par la suite, qui a, qu a, qu a buzzé d'ailleurs sur Internet, euh, en, en précisant à l'intérieur du, du tribunal, parce que je me suis libéré euh, moi-même, hein, je n'ai pas attendu qu'il me libère. Euh, dès, que, euh, dès que les gardiens se sont un petit peu écartés, euh, j'ai filé. Et euh, de course bon, en porte, euh, euh, je suis arrivé dans le tribunal, et là j'ai fait un direct, de mon refus, voilà. Et euh, euh, j'ai euh, porté plainte, euh, non pas euh, au niveau, au niveau euh, administratif et euh, euh, et légal, on est reconnu, on va dire, mais j'ai porté plainte contre le procureur de la République en l'accusant, hein, accusant de euh, d'être euh, d'être au solde, d'être euh, de répondre à des directives euh, euh, gouvernementales qui lui sont données pour euh, pour comme faire un mercenaire voir là gilet faire aux gilets jaunes pour empêcher de euh, d'intervenir d'agir et euh, voilà c'est une petite anecdote qui est, qui est rigolote parce que bon mis à part euh, les euh, les deux jours et demi euh, de, à, à poireauter euh, sans rien faire à, à, à être nourri euh, au frais du coup, coup, la nécessité euh, d'intervention d'énormément de, de, de personnes de moyens pour euh, la logistique pour les transferts euh, jusqu'à euh, le et tout. Euh, euh, jusqu'au tribunal, euh, avec, euh, accompagné, accompagné de véhicules de police, j'étais tout seul dans un fourgon de 8 personnes. Euh, je sais que ce euh, quartier euh, euh, aberrant que stupide. Et, et C'est la seule erreur que je garde de, de, de cette euh, anecdote. Je te remercie pour de, nous, de nous avoir raconté ça, parce qu'aujourd'hui, on est, on est tous un petit peu assignés à résidence euh, dans, le, dans le cadre du confinement. Et, et donc, euh, moi, ce qui, que je veux affirmer ce soir, c'est que la planète n'est pas nôtre. Et si elle n'est pas la nôtre, elle, elle n'est pas la leur non plus. Donc, qu'est-ce que c'est que la Terre La Terre, avant tout, c'est une planète tellurique, parce que du latin tellus qui veut dire la Terre, le sol, c'est la plus massive euh, des planètes telluriques euh, du système euh, solaire. Avec 51 millions de milliards de tonnes, elle est la troisième planète la plus proche du Soleil, donc elle est à 8 minutes lumière du Soleil, soit environ 150 millions de kilomètres, vu que l'orbite n'est pas circulaire mais elliptique, et son diamètre moyen est de 12 472 km, et elle a une inclinaison de son axe de rotation sur elle-même en 24 heures, la fameuse journée, de 23,44 degrés. Voilà, enfin aujourd'hui, parce qu'il faut savoir que la Terre. Elle dispose d'un satellite naturel, la Lune, ce qui semble essentiel aux complexes échanges thermiques et biologiques entre ses océans, son atmosphère et ses plaques tectoniques. La Lune a une influence sur tous les biorythmes de la biosphère terrestre. Alors l'âge estimé de la Terre, parce qu'elle est quand même relativement vieille, cette bonne, cette bonne Terre, est de 4,57 milliards d'années. Donc, c'est la période du début de son accrétion. Alors, cette accrétion, elle s'est faite extrêmement euh, rapidement. Euh, euh, je vais rappeler Pierre Labro qui me, qui me sonne, mais qui est toujours en, en, en jaune, donc que je peux pas rajouter au groupe. Voilà, donc c'est fait. Je, je reviens à mes, à mes oignons. Et, et voilà, donc, je trouve ça euh, énervant. Voilà, donc, calmement, voilà, donc... Elle fait un... Ça s'est fait ça en 20 millions d'années, à partir du. du... Le... Le... Le... Qu'est-ce que j'entends? Il faut C'est quoi le... le son que j'entends? Hein le... C'est pas moi qui hein, suis le bordel. Là. Ah, là, je... <rire> voilà. Euh, et oui, bon, je vais couper mon portable, je sais pas, je vais tout à la poubelle. Mais... Alors, donc, euh, ça m'a complètement perturbé. La Pierre Labro, il, il se connecte pas, il essaye d'ouvrir une conversation. Il avait ouvert une émission radar à un, un groupe, voilà, euh, voilà. Bon, donc euh, là, visiblement, il s'excuse lui-même, voilà. Donc, alors, <t 'en> donc voilà, un crétin en, en 20 millions d'années, donc c'est extrêmement rapide, à partir de la nébuleuse solaire. Donc la Lune, elle a 4,53 milliards d'années, donc c'est lié à l'hypothèse de l'impact géant avec une planète de la taille de Mars, voilà. Et les premières traces de vie, elles dateraient de 4 à 3,5 milliards d'années, alors des formes de vie bactérienne anaérobique, car les océans et l'atmosphère de la Terre étaient quasiment dépourvus de dioxygène. Les premiers passagers de cette jeune Terre de moins de 600 millions d'années sont des voiles bactériens et les cyanobactéries, des stromatolites. Alors, ces cyanobactéries, elles ont fixé le carbone, du gaz carbonique, en molécules organiques et en carbonate de calcium. Et le dioxygène, qui est un déchet toxique de cette photosynthèse primordiale, il a été fixé par le fer métallique des océans, et c'est ce oxyde de fer qui va bah, former au fond des océans les futurs gisements de fer rubané c'est le début de la grande euh, oxydation, on appelle ça léon archéen -Arké voilà. et celui de la formation de la Terre et de la Lune c'est léon adéen. donc c'est le cristallin c'est au moment où il n'y a pas de vie du tout sur Terre et c'est seulement il y a 2,5 milliards d'années que le dioxygène a fixé tout le fer océanique et après avoir saturé en Oxygène, l'eau des océans, il commence à empoisonner l'atmosphère terrestre parce qu'il faut bien voir que c'est un véritable empoisonnement vu que les formes de vie sont anaérobiques, c'est-à-dire qu'elles fonctionnent sans oxygène. Et donc, cette terre euh, va petit à petit avoir son oxygène, son atmosphère qui va s'oxygéner. On appelle ça la grande oxydation et elle se poursuit. Dans la haute atmosphère terrestre, le dioxygène est transformé par les mortels rayonnements ultraviolets en ozone, O3, qui devient un filtre à ces rayonnements, ce qui permet l'apparition des premières plantes à photosynthèse. Et donc cet éon, il s'appelle le protérosoïde. Donc entre ces deux éons, c'est-à-dire entre l'Archéen et le protéozoïde, euh, c'est-à-dire pendant 1,5 milliard d'années, apparaissent les eucaryotes. Alors, ce sont les cellules euh, majoritairement dotées de noyaux. Ce sont elles qui forment tous les êtres vivants pluricellulaires terrestres. Voilà. Donc, les bactéries primitives contenaient-elles un matériel génétique qui serait devenu autonome par bourgeonnement de la membrane bactérienne, formant ainsi un virus Donc, il semblerait, il y a des hypothèses actuellement, euh, qui voudraient que les virus soit issue en fin de compte des bactéries et qu'une partie de leur génome euh, a bourgeonné en prenant une partie de la membrane cellulaire pour former les fameuses coques de protéines du virus qui, qui contient euh, l'acide nucléique. Alors les descendants de ces bactéries auraient-elles protégé leur matériel génétique des velléités reproductrices virales parce qu'effectivement le virus il, peut, il ne peut se reproduire qu'à l'intérieur euh, d'une cellule voilà. Et, et donc, est-ce que c'est pas ça qui aurait créé... Elles n'auraient pas créé une deuxième membrane interne, le noyau, pour protéger leur propre matériel génétique Donc, est-ce que no, nos cellules avec noyaux euh, eucaryotes et les virus n'ont pas la, une, une même origine bactérienne Parce que cela pourrait expliquer les possibilités biologiques actuelles de phagothérapie grâce aux phages, qui sont des virus mangeurs de bactéries donc, le, le règne animal, il semble débuter il y a 541 millions d'années, et il s'étend aujourd jusqu'à aujourd'hui. Donc, c'est l'ère roseïque Donc, on pas que si on pouvait parler, pour les êtres pluricellulaires, euh, de, de la Terre telle que nous la connaissons, plus ou moins, eh bien, c'est ça, ça, une période de moins d'un demi-milliard d'années sur 4,5 milliards d'années. Donc, c'est presque un neuvième, presque un dixième de, de le, du, du temps euh, terrestre. Alors, les sociétés militaro-industrielles de pillage-gaspillage généralisé, donc qui des économies circulaires et naturelles plurimillénaires, ont moins de deux siècles la filière militaire industrielle nucléaire, tout juste un petit siècle. Si l'âge de la planète que les nuits de des récentes et sociétés militaire industrielles veulent faire, enfin, un autre, était réduit à une seule heure, la mortelle consommation consumériste présente représenterait 0,15 millième de seconde sur cette heure. Donc, on est dans les 0,15 millième de seconde de, de, la, de la vie terrestre jusqu'à aujourd'hui et on est en train de détruire tout ce qui s'est constitué en plus de 3 à 4 milliards d'années pour ce qui est de la biosphère et pour le reste en 4,5 milliards d'années voilà, donc Pierre et, et... Je, je, je voulais te laisser la, pa la parole pour euh, un, un dernier volet de tous ensemble, tous ensemble, ouais, ouais, ah et donc tu Il n'y a, a pas de problème, au bout de 10 minutes, tu m'arrêtes, hein, parce que je oui, oui. Pas agir, hein. et puis si je n'ai pas fini, c'est pas grave, je dirai la suite la semaine d'après, hein. tu m'arrêtes au bout de 10 minutes, ok, hein, parce que je ne peux pas l'heure en même temps, je verrai la, la, hein. okay hein, la suite après. Je la la semaine prochaine, mais ça ne me pose aucun problème. Hein? Ok, okay. Ouais. 15 juillet, la météo prévoit un léger déplacement de la pression atmosphérique radioactique sur la droite du fleuve. Okay. La fin du temps se contracte dans une série de spasmes désordonnés. La Lune s'est déplacée sur son axe. Oh. La lecture du rapport secret avait débuté. Le rapport secret avait révélé qu'un copropriétaire assurément assermenté dans l'identité avait été bifé, couchait depuis plusieurs semaines et peut-être depuis plusieurs années, avec la belle sœur du sous-chef de la sûreté de la soupape de refroidissement numéro 2 ou 4. Le rapport secret était sur ce point de précision. Un silence indigné avait salué cette grave accusation lourde de conséquences. La lecture du rapport secret s'était poursuivie. Le délégué syndical minoritaire avait révélé que cette coucherie non contractualisée avait été dans un premier temps niée par la cellule de concertation qui avait ainsi gravement failli en sa mission en négligeant de tenir compte de la culpabilité de ce coproducteur assermenté qui au sud de tous ses collègues avait transformé la sublimation de ses pulsions sexuelles en un interdit moral qui avait trouvé son existoire dans la propagation illégale du h de service. Le délégué syndical minoritaire avait observé une courte faux. Un, un murmure chargé de rancœur avait gagné les rangs de la minorité agissante, des surveillants, des survivants alignés. Un allô, un ça oh, oui, euh, C'est ce te moi qui t'appelle. J'arrête pas de t'appeler. Unité avec la de le délégué syndical du Tribunal. La minorité agissante des survivants alignés avait entamé sa de d'hiver avec la majorité agissante des survivants des alignés. Unité, unité, unité avait repris en cœur la majorité et la minorité des survivants alignés. Irradier, non irradier, je vous demande de rester unis et de ne pas céder aux voix des sirènes de la démagogie à le sous-chef des bénévoles civils. Nous voulons le nom des responsables imprimer le porte-parole non désigné. Nous nous égarons pas, avait confirmé le sous-chef des bénévoles civils. Nous voulons des noms à scandé les survivants non-alignés. Il un peu pour l'instant. Le froufrou -frou des parachutes alignés accompagne la chute de petits pains grillés que la solidarité internationale a sauvé pour de fil entre les barrières de la protection civile. Vous n'auriez pas une brosse énergisante non américaine, murmure les lèvres de l'homme aux genoux ridicules. La femme sans lumière verte et la femme au lumière verte s'agenouillent devant les mollets ridiculement écartés de l'homme aux genoux ridicules. L'heure de la prédemption a sonné, s'extasie le préfet du haut de l'estrade improvisée. Notre plaine s'est laissée contaminée par la chaleur des grilles des cliquets, ajoute le préfet. Aucun survivant dessert A et B ne sera laissé de côté, complète le préfet. Les survivants irradiés, malgré eux, du cercle C et du cercle A, conserveront l'intégralité de leurs droits sociaux, ainsi que le stipule d'accord paraphé sous le sarcophage, oui, oui, oui. en de la soupape numéro 2 ou autre, précise le préfet, en caressant la balustrade provisoire de la tribune improvisée. Les survivants irradiés, malgré eux, ont cessé d'obéir à la douce quiétude des boissons énergétiques d'un art américaine, l'homme aux genoux ridicule en brandissant le couvert de bière belge. Le vide, d'un essai, le retrait provisoire des stagiaires en formation défense spéciale de notre gendarmerie, sera comblé. Le vide, provoqué par la fuite de nos élites irradiées malgré elle, sera comblé, hurre de son côté l'homme aux jaune véhicule. « Bravo !» exclame un journaliste d'investigation à Du balai Du balai !» de la femme sur une Du balai Du balai !» la femme son Du balai Du balai !» l'homme J'y m'a l'aise, là, euh, dans un... le monde, avec la porte-parole des vies d'éléments sur les plus égaux de la rue droite du de Un hélicoptère de la protection civile à l'inamite se fracasse contre le sarcopage de la chaude de refroidissement de la soupape de refroidissement numéro 2 ou 4. Le sociologue avale une bouffée de parties de la banque le dernier râle particulièrement agaçant du sociologue laisse échapper une nouvelle appellation contrôlée des survivants de l'exploitation d'un soupape dans le 2 ou 4. L'histoire ne s'est pas répétée. La nouvelle appellation contrôlée des survivants de l'explosion la soupape confinée dans l'éternité du sorcopage de béton et de plomb de la tour refroidissement, Le de la forêt disperse le cri ridicule et journal de l'extincteur. L'homme aux genoux ridicule ne fume pas. L'homme aux genoux ridicules fume son père. Nous ne régresserons pas, dit le préfet. Nous impliquerons la tolérance zéro à l'égard des ascendants en ligne des préfets qui se sont livrés des jets de pétards, ces le de préfet. L'hiver atomique débute. L'Assemblée générale ordinaire de copropriétaires échange des informations confidentielles. Je vous demande de m'écouter, les rôles de le préfet. « Je vous demande de m'écouter, Clérole l'homme au genou ridicule. Je n'ai pas insulté la mémoire de notre sociologie mérite, Clairolle, la femme ou lumière verte. Je ne t'ai pas adressé la parole, murmure la femme ou une verte. Je croyais que tu m'avais demandé de t'adresser la parole, murmure la femme ou lumière verte. Je te demande de retirer tes insultes. « Quatre, cinq, six, chanteur le tankiste. » Je vais te casser la gueule, colorant le premier homme. Je croyais que l'enregistrement avait débuté, Clérole la femme. Les sous chef de service... Escalade une colline sacrée. Le préfet contourne la première rangée de mitrailleuses. Nous allons remplir le vide qu'a laissé le pouvoir, Cléronne, l'homme au jeu des ridicules. »« pas les brosse n'est pas autorisé à emprunter les espaces piétonniers réservés aux survivants faiblement irradiés. »« Tonne, de délégué des syndicales, du le C'est 7 sept, huit, Cléronne, le tankiste. »« Je n'ai jamais pris l'engagement d'installer un chauffe-électrique eau sur la surface bossée d'une seule cape blindée. »« Cléronne, le croyant, une pile bipolaire explose. Un ambulancier désarmé procède à la réquisition du tableau champêtre. Un haut-parleur d'un gendarmerie déserté crache un ordre. Un avion cargo déverse ses champignons importés sur la zone décontaminée. L'aube est devenue perpétuelle. Le préfet chantonne une le locale. Un fusillé marin fusille à bout portant, un infirme bedonnant. La lune n'est pas couchée. L'homme au jeu ridicule soulève une barrière de protection. Un irradié malgré lui aimé. La rentrée post-universitaire sera implacable. Le préfet entame sa brève marche explicatoire. On sacrifice le pardon », murmure le préfet. « J'ai retrouvé ma montre qui bracelet », rôle la retraitée d'éducation nationale. Le préfet, a, la arrache le gros intestin grêle du préfet. La journaliste stagiaire de la radio en continue annonce que l'assaut du camp de retranchée des réfugiés, malgré eux, a débuté. Le président de la gendarmerie désertée explose pour une raison parfaitement inconnue. Une poule glapie. La double rafale de mitraillettes ajustées sur la culasse d'un véhicule légèrement blindé sectionne les ventricules et les thorax des fils du préfet et des épouses divorcées du préfet. de l'épouse divorcée du préfet. Le sacrifice de l'épouse divorcée du préfet n'a pas été bat de la pile au délégué de la Cour Rouge Internationale. Une barche applirant un des alignés des pensionnaires de l'Asie psychiatrique. La zone de non-droit de la buvette non alignée est placée sous le contrôle d'une sous-chef de service des services de la protection des mineurs sans papier, conformément aux instructions non écrites qui régissent le chant des interventions destinées à contenir dans des limites raisonnables les scènes de pillage orchestrées par une minorité assistante. C'est toi le porte-parole autant proclamé ridicule, Question le détective privé. Mon nom est l'homme aux hommes ridicules, répond l'homme aux hommes ridicules. Le ah. gérant de la partie centrale ne m'abandonnera pas, répond l'homme aux hommes ridicules. Sur les survivants agréables ah. exclusent un drapeau de la communauté européenne sur une table ridicule. La pelle et la cloche sera lumière, murmurent le temps si, Je pas soif, l'homme aux jeunes ridicules. Je pas soif, frérose, la femme. L'hélicoptère Savoyard s'engouffre entre les interstices de la tour de refroidissement numéro 2 au 4. J'ai soif, constate l'agrégé. Je n'ai pas soif, constate l'église syndical. Le cadavre de l'homme aux jeunes ridicules s'enfonce pour une raison parfaitement inconnue sous le socle blindé de la gigantesque croix de Lorraine qui domine le clocheton latéral de la chapelle, des soins palliatifs. Le miracle, c'est pas qu'il n'y a pas de miracle, constate le délégué syndical majoritaire.